Apocalypse chapitre 10 Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les sept tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau et dit ⁇ Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. ⁇ Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit ⁇ Prends-le, et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. ⁇ Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'us avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. C'était le livre de Apocalypse chapitre 10. Un résumé du chapitre 10. Comme nous l'avons vu, de nombreux versets parlent du retour de Jésus sous la forme de nuages du ciel et de l'apparition de son visage en éclair. L'arc-en-ciel au-dessus de la tête de Jésus dénote la splendeur du Père, dont la présence est reflétée par le roi des rois. Enfin, Jésus est notre soutien et notre leader au milieu des ténèbres de ce monde. Il a des pieds qui brillaient et semblent être en feu. Mais Jésus, est-il un ange Non, les anges ont été créés par Jésus. La seule créature qui a été créée directement par Dieu est Jésus. L'apôtre Jean écrit au sujet de ses visions dans le livre de l'Apocalypse, et tout au long, Jésus apparaît fréquemment sous la forme d'un ange. Même s'il est plus grand qu'en force et en gloire, et qu'il est aussi l'archange, le chef des anges, il est évident qu'il n'apparaît pas, comme cela voit le livre de Matthieu chapitre 16 verset 27. C'est la raison pour laquelle le verset en question déclare qu'un grand ange est impliqué. Dans le chapitre 1 de sa lettre aux Hébreux, l'apôtre Paul compare Jésus aux anges. Par Jésus, Dieu a créé l'univers, d'après Hébreux chapitre 1 verset 2. Jésus gagne également un nom encore plus grand et se place bien au-dessus des anges après avoir donné sa vie en sacrifice pour les autres. Ou dans le livre de l'Apocalypse, Jésus apparaît-il sous la forme d'un ange Nous pouvons trouver les versets suivants parmi ceux qui ont été cités jusqu'ici. Un autre ange pourrait être vu grimper du côté du soleil levant tout en tenant le sceau du Dieu vivant, selon Apocalypse chapitre 7 verset 2. Les quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de nuire à la terre et à la mer l'entendirent crier d'une voix forte. J'ai ensuite été témoin d'un deuxième ange puissant descendant du ciel, alors qu'il était enveloppé d'un nuage, selon Apocalypse chapitre 10 verset 1er. Sa tête avait un halo arc-en-ciel. Ses jambes semblaient être des colonnes de feu, et son visage brillait comme le soleil. À leur tête, il possédait l'ange de l'abîme, connu en hébreu sous le nom d'Abaddon, et en grec sous le nom d'Apollion, selon Apocalypse chapitre 9 verset 11. Une figure qui semblait être un fils d'homme, était assise sur un nuage blanc. Il tenait une faucille tranchante à la main et portait une couronne d'or sur la tête. Apocalypse chapitre 14 verset 14 Pourquoi Jésus apparaît-il si fréquemment et sous de nombreuses formes De son Père, Jésus a hérité de l'autorité absolue sur la terre et dans les cieux. Voir Matthieu chapitre 28 verset 18 Tous les événements de la fin des temps sont sous le contrôle de Jésus, comme il l'a lui-même, dit à Jean dans Apocalypse chapitre 1 verset 1er. Comme il l'a fait dans son ministère, Lorsqu'il était sur terre, Jésus joue un rôle très actif. Nous pouvons mieux saisir ses diverses responsabilités, car il apparaît fréquemment, avec différents noms et traits. La section de la série des sauts dans Apocalypse chapitre 7 est liée à la partie de la série des trompettes dans Apocalypse chapitre 10. Semblable à la section du chapitre 7 entre les deux derniers sauts, il forme une enceinte majeure entre les sixième et septième trompettes. Ainsi, nous localisons une fois de plus le souverain à cet endroit où il me semble qu'un saint messager est présent. Il est ici le saint messager qui revendique pour lui-même les libertés exaltées, comme nous l'avons vu précédemment voir dans le livre de Apocalypse, chapitre 8, en remplissant les conditions d'un prêtre consacré. L'un des puissants anges de Jéhovah bondit du paradis tout en portant un nuage, démontrant sa majesté sans pareil. Naturellement, cette représentation nous fait envisager le retour porté par les nuages de Jésus-Christ. Interrogé par ses disciples sur le monde des Oliviers concernant la fin de ce monde, le Messie lui-même en a parlé dans le livre Matthieu chapitre 24 verset 3. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Les nations de la terre seront à l'agonie et terrifiées par le rugissement des vagues. Les hommes trembleront de frayeur en voyant ce qui se passe sur la terre, car les forces du ciel seront ébranlées. Le Fils de l'homme sera alors vu s'approcher dans une nuée dans toute sa splendeur et sa puissance. Lorsque ces chaux commencent à se produire, tenez-vous droit et élevé. Personne d'autre n'a le droit de s'afficher de cette manière. Il est également en charge de l'arc-en-ciel, mais pas pour le moment dans la position élevée, car nous avons avancé. En s'approchant du sol, il garantira rapidement et en toute confiance ce dont, il est capable. La force inégalée est décrite comme étant l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête et son visage comme le soleil, tandis que la fermeté de son jugement est décrite comme étant, et ses pieds, comme des piliers de feu. Un arc-en-ciel entoure le trône du Tout-Puissant en tant que représentation de l'harmonie, de l'espoir, de la puissance surnaturelle et des bénédictions du Tout-Puissant. Voir Genèse chapitre 9 versets 12 à 16. Il s'oppose à l'arc fabriqué par l'homme qui est lié à la guerre. L'arc-en-ciel visible au-dessus de la tête de l'ange symbolise son règne de paix. Jésus régnera au nom du souverain suprême de l'univers, dont la gloire est aussi brillante qu'un arc-en-ciel dans les nuages. Il tenait également un petit livre ouvert dans sa main. Il se tenait alors avec son pied droit dans la mer et son pied gauche sur la terre ferme tout en criant fort comme un lion. C'est contre ces règles qu'il écrive ce qu'il a entendu. Les révélations offertes doivent être gardées secrètes pour le moment. De plus, le Saint Messager que j'avais vu s'attarder sur la mer et la terre leva la main droite en direction du Paradis et pria le Dieu Éternel, « Qui a créé le paradis et tout ce qu'il contient, ainsi que la terre et tout ce qui s'y trouve, l'océan et tout ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de report ?» Dieu allait mettre fin à la confusion entourant l'apparente autorité publique du monde. Actuellement, il lui permet de procéder de manière indépendante, mais avec une certaine limitation. Les hommes peuvent pécher, et Dieu ne se manifeste généralement que dans des circonstances inhabituelles. Dans tous les cas, le jour du châtiment flagrant de Dieu pour le péché approche, après cela, il ne supportera plus rien, qui l'offense ne serait-ce qu'une seconde. Le messager céleste jure ici que le temps approche et qu'il n'y aura plus d'ajournement, mais au temps de la voix du septième messager saint, quand il sonnera de la trompette, le secret de Dieu sera aussi fini. C'est l'âge d'honneur vers lequel chaque prophète tourne son regard. La clé ici n'est pas le Christ ou l'Église, mais plutôt, comme nous l'avons indiqué, l'apparente dispense de Dieu de permettre au mal de se manifester. Jean est informé, vous devriez prévoir à nouveau concernant les groupes de personnes, les pays, les langues et les innombrables dirigeants, vers la fin de la section. Tôt ou tard, la signification de ces déclarations devient plus évidente. Il y a une sorte d'addition à la prédiction où, pour des causes particulières, elle recommence sa course. Avant de continuer, je souhaiterais peut-être attirer l'attention sur la différence entre le grand livre scellé de sept sceaux et le petit livre ouvert que le prophète prend et mange. C'est un petit livre, parce qu'il contrôle des objets qui sont enfermés dans un cercle raisonnablement petit. Elle est aussi ouverte, parce que les choses n'ont plus besoin d'être représentées étrangement, comme c'était le cas sous les sceaux et plus encore sous les trompettes. C'était un résumé du livre d'Apocalypse chapitre 10. Dieu vous bénisse. Shalom.